Bonjour tout le monde, c'est si Maddy, j'espère que vous allez bien ce dimanche. Alors je regarde ma montre, on doit être le 6 mars hein, si je me trompe. Voilà, ce dimanche 6 mars. Euh, bienvenue dans ce tirage donc Open Mind hein, qui s'adresse aux personnes ouvertes d'esprit, voilà. Donc euh, bon, si euh, vous ne croyez pas à la prédiction dont je vais parler euh, les trois jours de ténèbres, bah écoutez, euh, c'est pas la peine de regarder la vidéo puisque là vraiment c'est un sujet qui est en relation avec les croyances et surtout la foi. Donc euh, voilà. Alors, ces fameux trois jours de ténèbres, hein, il y a eu donc la fameuse prédiction du padre Pio, hein, que vous pourrez les, évidemment euh, lire parce qu'elle est assez longue. Prédiction réalisée en 1950, donc ça fait déjà plus de 70 ans. Elle n'est toujours pas réalisée, on le saurait quand même, hein, si on avait eu trois jours au cours desquels la lumière euh, aurait disparu. Et puis, après, un renouveau. Par contre, les deux premières prédictions se sont bel et bien réalisées. Bon. Et cette prédiction a été également retransmise par Monique Mathieu il n'y a pas très longtemps. Et donc, apparemment, eh bien, elle a aussi d'autres informations à ce sujet. Et là, ça ferait intervenir plutôt les galactiques. <cười> pardon, Et non pas les démons, puisqu'il y a une histoire de démons dans la prédiction du Padre Pio. Alors que là, on n'a pas les démons, mais on a... On a les reptiliens qui devraient quitter la planète. Justement, il y aurait du nettoyage qui serait fait au cours de ces trois jours de ténèbres. Alors, on ne sait pas quand ça va se réaliser. Je vous dis, la prédiction du Padre Pio, c'est plus de 70 ans. Euh, alors, bon, combien de temps Là, par contre, moi, je ne pourrais certainement pas vous donner la, la, la date. Ce n'est pas possible. Là, je crois que ça sort vraiment de mes compétences. Mais quelque part, j'ai l'impression qu'on y va de plus en plus rapidement. Voilà. Parce que depuis deux ans, nos vies ont changé, on essaie de nous mettre sous cloche, on essaie de nous voler nos libertés. Il y a l'histoire de la fameuse soupe que vous connaissez, qui vole une partie de notre âme, et ça c'est interdit. C'est verboten, comme on dit, c'est interdit, c'est le plus grand des crimes. Donc il y a des choses qui doivent se passer, et à mon avis, j'ai bien envie de dire que cette fois, ça ne va pas attendre 70 ans, parce que là, on vole une partie de l'âme à la population, et, et là, c'est le crime suprême, hein et puis, il y a toutes ces histoires d'enfants, évidemment, que vous connaissez. Et ça aussi, c'est un crime suprême. Il faut que les les méchants, les, les les pervers, les corrompus soient châtiés. Pour moi, ce sont les reptiliens qui sont derrière tout ça. Il faut qu'ils dégagent de là. Bon, donc, quelque part, je, je sens que les choses sont en train de bouger. Vous aussi, certainement. Euh, il faut que les choses arrivent. Il faut que ces gens-là dégagent. Parce que sinon, c'est la perte de l'humanité. Alors, bon, ça, c'est ce que je pense déjà. Maintenant on va essayer d'un petit peu plus, euh, on va, plutôt on va essayer d'en savoir un peu plus, savoir euh, ce qui pourrait nous arriver à nous. Alors je t'en réfléchir. je crois que je prends le, le jeu mythos. Voilà. Vous savez aussi qu'il y a les pyramides, hein, les pyramides d'Égypte. Et justement, elles nous avertissent aussi d'un cataclysme lié au feu. C'est vrai que dans mes cartes, les derniers tirages, les derniers mois plutôt, j'ai sorti souvent l'élément feu. Je sens que le feu est important dans cette histoire. Alors c'est vrai qu'en ce moment, on parle de la guerre, la nucléaire, blabla, etc. Je n'ai pas l'impression que ce soit ce feu-là, moi. Peut-être que je me plante complètement, mais je n'ai pas l'impression. Je pense que ce sera au niveau du soleil. Euh, en tout cas, au niveau de l'espace. Donc, pas au niveau de, de la terre, mais au niveau vraiment de l'espace. J'ai plutôt l'impression que c'est ça. Voilà. Donc, on va regarder si on peut avoir des petites informations, s'il vous plaît. chère carte, est-ce que je avoir des informations au sujet de ces trois jours de ténèbres Donnez peut-être éventuellement le l'événement. Voilà. Alors, il y a la baguette de sourcier. Et vous voyez qu'il y a les divinations, ou les, les divins plutôt. Donc, ça veut dire aussi qu'on a déjà pas mal d'éléments. Parce que la baguette de sourcier, ça veut dire que, bah, euh, bah oui, il faut... En fait, on, on sait déjà un petit peu, avec nos antennes, si vous voulez, sur notre intuition, hein, on sait déjà un peu où est-ce que euh, on peut aller chercher. Et puis, on peut se connecter aussi, les antennes. Hein, on se connecte à la Terre, c'est ça, en fait. Hein. Et là, on se connecte un petit peu à la spiritualité, au, au, à la divination, à la voyance. Donc, ça veut dire aussi qu'on a déjà pas mal d'informations. Bon. Donc j'en aurais peut-être pas davantage hein, parce que ce que je vous ai dit en introduction, quelque part j'ai l'impression que que c'est ça quoi en fait. Ah ben à côté qu'est-ce que je sors c'est le feu. Bon tout de suite, hein. tout de suite. Donc c'est bien bien bien l'élément feu qui va intervenir. Donc c'est gentil et les, les les cartes me répondent très très bien. Donc le feu sur terre. Alors pas de panique hein. Ça peut être aussi euh, le feu euh, je dis qui va qui va nettoyer qui va purifier on va quand même essayer de voir si ce feu-là, comme j'en ai émis l'hypothèse, parce qu'on est dans les hypothèses, si c'est bien un feu qui vient du ciel et pas un feu qui a été initié par les hommes, donc par exemple le feu nucléaire. Donc on va, y être, on va essayer de voir un peu ce feu, d'où de, de, il vient. Alors, on a les papillons. Bon, moi ça fait penser aux galactiques de, de Monique Mathieu. Quand même, hein donc, ça viendrait plutôt, envoyer de l'air, hein, de, de, de l'espace, du ciel. Bon, Alors, si on peut avoir encore une petite... Alors, il faut que je pose des questions, en fait, parce que j'allais dire si je peux avoir encore une petite carte, mais peut-être qu'il ne faut pas procéder comme ça. Peut-être que si on va vraiment avoir des informations qui tiennent la route, il faut vraiment poser des questions. Sinon, euh, sinon je, je risque de mal interpréter. Donc, ce serait une intervention des, du ciel, et plutôt des êtres, vous voyez, ailés, moi je pense qu'il y a l'histoire des galactiques dans, dans, dans, dans cette dans, dans cette prédiction. Alors, on va voir. Euh, alors, on peut essayer. On peut essayer, je veux dire. Hein, on peut essayer de voir si euh, on le verra de notre vivant. Alors, euh, vous allez me dire, oui, ça dépend de quel âge vous avez. Oui, je sais bien. Alors, on va dire. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va faire comme niveau du temps? On va dire dans les, dans les deux, trois ans. Allez. Alors là, on me dit que c'est en route, mais qu'il y a encore un fossé. Bon, si vous avez une autre interprétation. Là, je, bon, pour l'instant, je, je dirais que c'est comme ça, c'est en route, puisque j'ai quand même la notion ici et là. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression quand même que c'est en route, oui, qu'il y a un fossé, oui. Mais que si on considère que ça, c'est une situation passée, et là, c'est plutôt le présent, je dirais que ça se rapproche. Parce que là, il y a un âne, un chariot, c'est lent, alors que là, on a un cheval. Donc, je dirais qu'il y a une accélération, mais il y a encore un fossé. Donc, euh, ça se rapproche. Bon, je ne sais pas si je vais avoir d'autres informations. J'avais dit 2-3 ans, moi. Alors, ce sera en relation, en tout cas, avec la maladie, je peux vous dire. Et ça, c'est une information importante parce que ça fait depuis deux ans qu'on est dans les histoires de maladies, vraies ou fausses, peu importe. Mais ce sera en relation avec la maladie et avec le fait qu'il y a des gens qui vont tomber malades. Donc, en fait, ça va être en relation avec des, des maladies, des gens qui vont tomber malades. Et je pense que euh, on est dedans, puisque vous savez très, très bien que les fameux effets de la soupe vont être dramatiques. Bon, Donc on s'en rapproche de plus en plus. Pour moi, on s'en rapproche. Et je pense aussi, et ça n'engage que moi évidemment, que c'est aussi pour, euh, pour permettre à, cette, à certaines personnes, alors malheureusement la majorité, qui ont été contaminées pas par la, la maladie, mais par le remède, on va dire, hein eh bien, je pense aussi que c'est pour aider ces personnes-là, parce que on leur a pris une partie de leur âme, et ça, vous le savez bien. Hein bon. Donc, tout ça, c'est lié. Hein Disons qu'on s'est attaqué, euh, alors quand je dis 11 pour moi, c'est les reptiliens. On s'est attaqué à la partie la plus sacrée de l'être humain, qui est l'âme. Ça ne peut pas rester impuni. Sinon, c'est la fin de notre planète, c'est la fin de notre humanité, et c'est pas acceptable. Donc, il doit y avoir une réponse divine. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Là, on va dire qu'ils, entre guillemets, ont été trop loin. Donc là, il va falloir que ça dégage tout ça. Et donc, je vous dis, pour moi, c'est en relation avec les pauvres gens qui vont tomber malades et qui vont partir. Mais on leur a volé une partie de leur connexion à leur jeu supérieur, donc à leur âme. Et si vous regardez les, les vidéos très, très intéressantes de Pascal Coscarino que j'ai déjà évoqué, eh bien, vous voyez que de l'autre côté il y a des personnes qui sont un peu perdues, justement. Donc, euh, parce qu'on leur a pris, justement, la connexion à leur âme. Alors, donc, c'est en route. Bon, donc, j'ai ici une, un cheval, j'ai encore un cheval ici, donc c'est en route. Donc, c'est en route, après, euh, alors, on peut, quand même essayer d'aller pousser un peu le jeu dans ses retranchements, je peut-être par l'info, savoir, est-ce que c'est en route, mais c'est rapide, parce que quand même, là, on a un problème, hein. Ouais, bah c'est bien le, voilà, c'est bien la porte ouverte, c'est le futur, donc oui, c'est le futur, oui, bon, d'accord, mais c'est vraiment euh, pour moi là, c'est la porte ouverte, alors on y va, on y va, oui. Je sais pas, moi j'ai toujours deux trois ans en tête, hein. je sais pas pourquoi, mais maximum, hein, parce que euh, ça se trouve ça va arriver même avant. Bon, en tout cas, on a déjà des petites informations, on sait que ce sera bien le feu. Plutôt en relation avec des galactiques hein, que je vois ici, puisque j'ai pas de carte de galactique dans le jeu, c'est la, la carte qui s'en rapproche le plus. C'est bien en relation avec la maladie. Il va falloir aider les gens qui ont eu euh, les effets de la potion, comme j'ai dis en route là, là, et c'est bien le futur qui nous attend, c'est sûr. Bon, alors on a déjà des petites informations. Le feu, bon. Euh... Alors ça peut être très bien justement le, le côté éruption solaire, enfin que sais-je, euh, catastrophe naturelle. D'ailleurs on peut demander, alors avec quoi on va demander euh, Tiens on va demander avec le saga, on va changer un peu. Est-ce que c'est par le biais donc d'une catastrophe naturelle par exemple Parce que ça me semblerait assez quelque part logique, si ça doit être du divin, c'est que c'est plutôt dans l'espace quoi. Bon. Alors est-ce que ça sera par le biais d'une catastrophe naturelle par exemple L'autre possibilité hein, que j'ai évoquée, c'était le feu nucléaire. Mais je ne sais pas, je ne crois pas. Puisqu'on a vu qu'il y avait les galactiques dans l'histoire. Donc, va, on va essayer de voir un petit peu. J'ai encore le feu, décidément. Vous voyez, ça sort bien quand même. Hein. Et quelque chose que l'on dessine, ou que l'on imagine. Bon, donc il y a bien l'élément feu, c'est sûr. Alors, qu'on l'imagine ou qu'on dessine... Euh, ben là, je peux pas trop vous dire. <rire> J'ai pas d'idée. En tout cas, alors là, c'est une information très intéressante, c'est que ça va nous permettre de passer d'un de, endroit à un autre. Pour moi, il y a un passage, et je crois que c'est ça en fait, ce que les prédictions de reprises par Mori Monique Mathieu veulent dire, c'est que ça va nous permettre de passer. Euh, à travers un portail. Et je crois que c'est pour ça, en fait, que, que euh, Monique Mathieu disait qu'il y aurait des gens qui vont partir changer de dimension. Et pour moi, c'est ça. On va nous faire changer de dimension. C'est vraiment, le, vous voyez, la, la porte, c'est vraiment une porte. Et on va vers la lumière, donc quelque chose de plus lumineux. Bon, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous qu que, Quels sont les conseils qui vont nous être donnés Je vais rester avec le jeu Saga. Euh, donc, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse Ou alors... Euh, comment on va le vivre en fait on va voir un petit peu euh, par rapport à nous comment est-ce qu'on va vivre tout ça alors une rose avec des épines le château fort et de l'eau bon alors le château fort déjà la première impression enfin la première idée qui me vient c'est il faudra se mettre à l'abri donc euh, voilà se mettre à l'abri se protéger alors la rose avec les épines c'est qu'il faut le voir quand même comme un cadeau, mais qui peut faire mal dans un premier temps, puisqu'on se pique, hein, vous savez bien, la rose. Mais encore une fois, c'est un cadeau. Et ici, ben c'est clair, hein, c'est euh, les histoires de purification, de nettoyage. Bon, donc déjà, oui, il y aura bien la purification, le nettoyage. Donc ça veut dire que ces trois jours de ténèbres, elles sont nécessaires pour nettoyer notre planète et à mon avis, pour faire partie les entités qui n'ont rien à y faire et qui nous pourrissent la vie depuis des millénaires, j'ai envie de dire. Et surtout, surtout, depuis les dernières années où on n'a qu'une destruction de notre planète qui s'accentue. Et puis, destruction de toutes les valeurs. Enfin bon, je n'ai pas besoin de vous refaire tout l'historique. Hein. Voilà, c'est de pire en pire, j'ai envie de dire. C'est de pire en pire. On devrait évoluer vers des choses beaucoup plus lumineuses, puisqu'on a augmenté en intelligence et en spiritualité, et qu'est-ce qui se passe C'est exactement l'inverse, c'est de pire en pire, on détruit de plus en plus les vies, on ne respecte plus les enfants, on maltraite les enfants, il y a des... Enfin bref, il y a plein de, de choses horribles qui se passent avec les enfants, justement, etc. etc. La liste ferait euh, tout un livre au niveau de ce qui ne va pas dans ce monde. Et c'est pas possible, c'est pas logique, on est censé évoluer, au contraire, pour, euh, bah, pour aller davantage vers la lumière, hein mais on en est empêché par des espèces de parasites qui sont sur notre terre. Alors, on va regarder un petit peu si on peut avoir davantage de détails sur la fameuse rose avec les épines. Sur le fait qu'il faille se protéger. Et la purification. Alors bon, les cartes ne sont pas si nombreuses que ça. Donc on n'aura peut-être pas énormément de détails. Mais là, on a quand même une renaissance ici. Annoncée. Et ben voilà. On a les jours de ténèbres. Vous voyez, on a ici les, les, les mauvais, hein, les, les ténèbres, voilà. Et là, on a le soulagement. Bah écoutez, il sort pas mal ce jeu. Je suis la première étonnée parce que je pensais que j'aurais aucune information. Si quand même. Donc, il faudra bien, bien se mettre à l'abri chez soi. Donc, euh, ce que le Padre Pio a dit et, et Monique Mathieu, euh, on, on ressort ici. Alors, évidemment, je ne mets pas du tout en doute ce, ce que ces deux personnes ont dit. Hein. Mais c'est bien ce qui sort dans les cartes. Il faudra vraiment, vraiment se mettre à l'abri, s'enfermer chez soi. Parce que dehors, euh, on aura vraiment les ténèbres. Et on a des personnes ici qui, à mon avis, vont devoir dégager. Et vous voyez qu'après, c'est beaucoup plus lumineux, puisqu'on a la plume, le soulagement. Alors ici, encore une fois, c'est les épines, mais dans un but de renaître. Hein. Euh, voilà. Bon, on va regarder un peu au milieu. Je crois que c'est peut-être le plus intéressant quand même. Alors, encore une fois, j'y vais, vais sur des œufs, hein, parce que là, quand même, on touche au sacré. Hein. Voilà, la toile d'araignée. Il ben, y en a qui vont être pris, hein. Il y en a qui vont être attrapés et euh, attrapés, tout simplement. Alors, d'une part, et puis ça veut dire que aussi, ces gens-là... Alors, attendez, parce il y a deux interprétations. Eux-mêmes vont être attrap attrapés. Et nous, en fait, on a été aussi dans la toile de, de ces gens-là. On va regarder ce qui va leur arriver, justement. C'est l'ombre. Alors, ça ne me dit pas ce qui leur arrive, mais c'est l'ombre. Ouais. C'est l'ombre qui est là. Et il y a une barque vide. Pour moi, on va les débarquer. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je pense que c'est ça, en fait. On, on va les, les faire dégager de là. Bon. OK. Alors, on va essayer de voir un petit peu... Euh, si on peut avoir d'autres informations, cette fois, je vais prendre mon jeu. Alors, je prends le jeu Dixit parce qu'il y a plein, plein de cartes dedans. Et peut-être qu'on pourrait avoir des petits détails. Alors, au niveau du temps, encore une fois, pour moi, pour moi c'est là. Hein. Ça va s'amener là dans, dans vraiment très rapidement parce qu'encore une fois, on a les questions de maladie. Et on a touché à l'âme des humains et c'est interdit. Donc, il faut qu'il y ait des choses qui se passent. Hein. Surtout qu'ils vont re revenir à la charge, comme vous le savez très, très bien. Avec la quatrième, cinquième, sixième euh, pic-pic, comme on dit. Voilà. Ils vont essayer. Et évidemment, évidemment, il faudra pas accepter. Et là, j'ai envie de dire, quoi qu'il en coûte. <rire> c'est peut-être pas bien choisi parce que ça vous, ça vous rappelle certainement les mots de, de celui qu'on déteste tous. Mais ce que je ressens vraiment, c'est que euh, il faudra absolument dire non. Importe qu'importe ce qui se passe, même si on doit tout perdre. Tant pis, notre âme, c'est sacré, personne n'a le droit d'y toucher. Bon, alors, je m'égare. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir des petits détails par rapport à ces fameux trois jours Nous, comment est-ce qu'on pourrait le vivre au mieux Parce que c'est pour ça que je fais le tirage. Attends, j'ai une carte qui s'est retournée du coup. Voilà, on va la remettre dans, dans l'autre côté. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ou Quels, quels sont les conseils qu'on pourrait avoir pour ces fameux trois jours Comment est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir Enfin bref, c'est ce qu'il y a des choses à savoir avant. Bon. Alors, j'espère que le jeu veut bien me répondre. Alors, on a un bateau dans le ciel et on a un funambule. Oui, donc c'est bien ça. Hein. Il y a bien des choses qui vont venir du ciel. On le revoit ici. Et qui, qui fait que on va être quand même sur un fil. Donc en équilibre instable. C'est marrant parce que vous voyez que dans la lampe, ici, on a des enfants. Les enfants, encore les enfants, et le renouveau. Bon, tout ça, c'est fait aussi pour protéger les, les, les, les enfants, quelque part. Ils sont en danger, hein. Ils sont en danger, puisque euh, vous savez très bien que la fameuse potion, la fameuse soupe, a des conséquences catastrophiques sur les enfants, sur les bébés, etc. Voilà, donc... Euh... Bon, j'ai pas besoin d'en dire plus. Alors, est-ce qu'on pourra avoir des informations par rapport à nous Comment est-ce qu'on va devoir vivre ça si on peut se préparer éventuellement, voilà. Donc, il faut qu'on fasse. Hein. Alors on a les empreintes. Bon bah déjà c'est en route. Hein. C'est en route. Et il y a ici un monstre. D'accord. Là, on a encore les histoires. Peut-être de château fort. Ou de passage vers la lumière. On peut voir ça aussi, ça comme ça. On a toujours les reptiliens, hein. Qui sont impliqués, vous voyez. Ils sont impliqués dans cette histoire. Et là, on a, bien, on a bien quelque chose qui va venir du ciel pour moi. Une déchirure dans le ciel. Bon, pas mal cette carte-là. Ok. On va remettre une carte ici. Pour moi, c'est un danger là. Un danger mais encore invisible. Alors, c'est peut-être pas par, ce, par rapport aux trois jours des ténèbres. C'est peut-être simplement la situation qu'on est en train de vivre déjà où il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et qui vont menacer nos libertés. On va remettre une carte sur chaque. J'y vais tout doucement. Encore une fois, c'est un sujet euh, euh, assez secret, même très secret. Je vais voir ce qu'on peut avoir. Alors, on a bien ici la notion de se protéger par rapport à un, un danger, ici, qui est en route et qui est invisible. Bon. Ici, pour moi, c'est les galactiques, hein. Ils sont là. Hein. En tout cas, c'est une intelligence supérieure, voire divine. Ici, c'est clair. Donc, on va bien nous faire passer d'un portail à un autre ou, ou d'une dimension à un autre. Bon, ça, c'est sûr. Alors, ça, c'est une information importante. Euh, on, va, on va changer d'état. Et c à mon avis, c'est ça le passage à la 5D. C'est ce qu'on vous dit depuis euh, déjà de longtemps. Enfin, ce qu'on dit vous. Disons que les personnes qui sont connectées vous disent. Il y a un passage à la 5D qui va se faire. Mais finalement.. Euh, on n'a pas besoin de faire énormément de choses, parce qu'on va y aller naturellement, on va nous aider. Donc, euh, prenez pas trop la tête, en fait. Hein. Euh, L'important, ça va être de garder notre âme. Et c'est pour ça que c'est tellement important de, de résister à la fameuse piqûre, parce qu'on vous vole votre âme, en tout cas la connexion, et donc ça nous empêche, ça vous empêche d'évoluer et d'aller ici. Et c'est pour ça que c'est interdit. Et je crois que la seule façon, justement, de faire en sorte qu'on puisse évoluer, parce qu'on est bloqué dans notre évolution par ces fameux reptiliens ici, hein, qui, qui, qui nous empêchent depuis des années, qui nous mettent sous, sous cloche, euh, qui nous empêchent d'évoluer de, de plein de façons différentes. Mais euh, dernièrement, euh, c'est encore pire, parce qu'encore une fois, ils nous ont déconnectés par rapport à notre âme. Donc la seule façon de, de, de, de nettoyer tout ça, euh, ça va passer par la méthode forte. quoi. Là, il faut qu'ils arrêtent de nous emmerder, j'ai envie de dire. Il nous bloque dans notre évolution et c'est interdit. Voilà, la manipulation. Donc ce sont eux qui nous manipulent ici. Et ici, bon, vous voyez qu'en fait, la, la, la trouée dans le ciel eh bien, va arriver euh, à nous faire, euh, à, à faire repartir la vie. Et vous voyez que dans le ciel, on a encore une espèce de vaisseau. Pour moi, c'est vraiment, vraiment Monique Mathieu qui a, a extrêmement bien euh, retransmis le message. Elle est vraiment géniale, cette dame. Je la remercie énormément parce que d'abord, elle nous donne de l'espoir. Hein. C'est mieux que d'avoir des démons. Euh, voilà que, que le padre Pio avait évoqué. Là, on n'a pas les démons, on a on a les reptiliens ici, c'est vrai. Mais surtout, surtout, on va avoir des êtres, à mon avis, euh, éveillés, lumineux, qui vont nous aider à faire passer, euh, à nous faire passer vers la 5D. Bon, ça, c'est sûr, hein, on le voit ici, le ciel là, euh, la lumière là, et puis vraiment le, le ciel ici. Oui, donc c'est ça. Hein. Bon, alors, donc rassurez-vous quand même, ça va être nécessaire, encore une fois, pour faire dégager cela. Pour moi, c'est comme ça que je l'interprète. Bon. Euh, donc, je pense, en résumé, qu'on aura bien quelque chose qui viendra du ciel. Donc, ce ne sera pas un truc nucléaire. Non. On aura un feu céleste. C'est pour ça que les, les premières cartes que j'avais sorties, c'était enfin, la première carte que j'avais sortie, c'était bien le feu. Il y aura un feu purificateur nécessaire qui va arriver sur la terre et qui va faire en sorte que ceux-là vont partir. On va remettre une carte ici. Et nous. Nous, ben ceux qui ont gardé l'âme, c'est pour ça que c'est tellement important de refuser toutes les futures piqûres, ceux qui auront gardé l'âme, ils pourront passer ici. Par contre, les autres, à mon avis, ils seront... D'ailleurs, on va poser la question. J'ai une hypothèse à ce sujet, mais je préfère pas trop vous en dire. Je préfère que ce soit les cartes qui le disent. Bon. Alors, on va revenir justement sur eux, là. Ici. Qu'est-ce qui va leur arriver ils vont partir dans les étoiles. Bah, ils vont repartir. Vous avez la barque ici. C'est la barque que j'avais tout à l'heure, d'ailleurs. Ils vous avaient dit qu'ils allaient être débarqués. Ils vont repartir. Ils vont partir, mais je me demande s'ils ne vont pas quand même avoir les conséquences de leurs actes. On va demander. Est-ce qu'ils vont être punis parce qu'ils nous ont fait énormément de mal hein Ils nous ont empêché d'évoluer. Alors, il va y avoir du nettoyage. <rire> Ça, c'est Bon, il va y avoir du nettoyage. Bon, après, j'ai pas la réponse. J'ai que ça, en fait. Simplement, euh, ils, ils vont dégager, quoi, c'est tout. Le jeu m'en dit pas plus. Alors, j'ai peut-être pas la réponse non plus avec les cartes. Mais euh, pour moi, euh, voilà. Il va y avoir du nettoyage, ils vont dégager. Bon. On va regarder plutôt euh, ici. Parce que là, il y a quand même un danger pour nous. Et il va falloir se mettre euh, sous protection, alors, euh, de, de nous-mêmes, j'ai envie de dire. Hein. Il va falloir se protéger, ici. Alors, il y en a qui vont être jugés. Donc, se protéger des criminels, en fait. Hein, qui seront jugés, d'ailleurs. On va regarder de quoi il s'agit exactement. Parce que là, j'ai les criminels. Là, j'ai, pareil, le danger. Là, j'ai la protection, mais je ne vois pas exactement quel est le danger, même si j'ai petite idée, quand même, de ce que ça peut être. Alors, se protéger par rapport à quoi Par rapport à ceux qui veulent nous réduire en poussière. Ici. Par rapport à la à, euh, au mal. Ici c'est le mal. Ici qui veulent nous presser, nous écraser, nous réduire en poussière. Alors on va poser la question, est-ce que c'est par rapport à l'injection hein, Parce que c'est ça que j'avais en tête moi. Oui, vous l'avez ici. Bon bah vous savez qui c'est ceux-là hein Ça commence par un i, ça finit par un i et en, entre les deux il y a il <rire> ilu, mm, mm, mi, plus loin là plus loin ti, voilà c'est à ça que ça fait penser. Ou le nom comme je l'appelle toujours ce, voyez ici vous avez en fait des prêtres mais voyez bien qu'ils sont maléfiques hein. Alors la croix, euh, pour moi, elle est à l'envers. Enfin, elle n'est pas à l'envers, mais on peut considérer qu'elle pourrait être, être. Elle pourrait être à l'envers. Hein D'accord Donc, euh, ce sont les mauvais. Voilà. Donc, c'est bien deux dont il faut se méfier, le nom. Bon. D'ailleurs, ils ont ils ont, euh, ils, ils sont aussi en contact avec les rétéliens. Enfin, bref, tous ces. ceux-là ils travaillent ensemble. Bon, donc c'est deux dont il faut se méfier. Alors, j'avais dit par rapport à la piqûre, euh, bah, je n'ai pas la réponse exacte, euh, exacte, exact, mais on me dit que c'est le nom. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, eux On va voir. Ah bah, alors là, alors là, je ne m'attendais pas à sortir cette carte-là. C'est la carte de l'éclipse. Donc, c'est une carte très, très, très, très importante qui nous avertit de gros, gros, gros problèmes à venir. Et ça peut être aussi, justement, les, le blackout, euh, voilà, d'une part, et aussi les jours de ténèbres. Ouais, bon, bah, écoutez, hein. Euh... Alors, ce qu'ils vont nous faire exactement, exactement, mis à part le fait qu'ils veulent nous détruire ici, j'ai pas tout à fait la façon dont ils veulent s'y prendre. Euh, on peut essayer de voir. Alors là, je dirais que euh, la méduse, c'est un animal euh, dangereux. Ils vont nous, nous nous mettre des trucs, enfin nous envoyer un truc. Euh, alors est-ce que c'est l'air, est-ce que c'est l'eau, parce que la méduse c'est un animal aquatique. En tout cas, ils vont essayer de de, de nous euh, de nous polluer d'une façon ou d'une autre, de nous empoisonner, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ça peut très bien passer par euh, ah ben bah, oui c'est ça. Là je viens de le trouver. J'allais dire, ça peut très bien passer par l'eau, par l'air, mais ça peut aussi très bien passer parce que nous, ce qu'on nous met à l'intérieur de nous. Et j'ai dit, voilà, je ne le comprends. Vous savez ce que c'est Alors, il y a des vidéos qui traînent sur audic.com. Enfin voilà, vous y regarder, euh, dans lesquelles on a la sous le microscope, euh, la l'analyse de ce qu'il y a dans la soupe. Voilà, j'ai arrivé, il faut que je trouve les mots. Et dedans. Alors, c'est que dans quelques, dans quelques vidéos. Hein. Dedans, on a une espèce de poulpe. Oui, oui, si, si, je sais, ça, ça a l'air horrible. Mais on a une espèce de poulpe et ça m'a fait penser à ça. Ça ressemble un peu, hein, quand même. Il y a des espèces de trucs comme ça. Enfin, il y a une tête, si vous voulez, avec des espèces de tentacules. Il faudra vraiment vous allez regarder les vidéos. Euh, et bah ben, c'est ça. Et donc, c'est bien en relation avec ce qu'ils veulent nous mettre à l'intérieur de nous. Voilà. Donc, c'est de ça dont il faut se protéger. Je l'ai trouvé. Et euh, bah pourquoi Parce que je vous l'ai dit, hein, ça nous empêche d'aller ici, ça nous empêche d'évoluer. Et ça, c'est interdit, c'est verboten, c'est no go. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de nous empêcher d'aller d'évoluer, d'aller vers la lumière, d'aller vers notre destin. Et donc là, en fait, euh, ils ont franchi la, la ligne, ils ont franchi la limite. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui doivent arriver. Donc, étant donné qu'on est en pleine dent, depuis déjà euh, alors deux ans, mais surtout depuis un an, eh bien, je dirais bien que les trois jours, moi, ils se rapprochent vraiment beaucoup. beaucoup, hein, Parce qu'on ne va pas pouvoir les laisser faire trop longtemps quand même. Hein, parce que là, euh, ils vont nous mettre davantage la pression. Vous le savez très bien, il y a des doses qui ont été commandées. Ça va ressortir. Euh, ils vont ils vont donc nous, nous faire en sorte qu'on prenne cette saleté d'une façon ou d'une autre. Alors, ne cédez pas. Jamais. Même si vous devez tout perdre, ne cédez pas. Alors on va regarder ici. Là c'est une carte intéressante, c'est vraiment un truc intéressant. Alors ça c'est, bah ben oui, on aurait dû le faire déjà. On aurait dû le faire. Vous avez la coupe ailée avec la toile d'araignée. On nous a empêché en fait de nous élever. Vous voyez ça a pris la poussière. Et on aurait déjà dû le faire. Et on nous a vraiment vraiment empêché d'aller vers la lumière. On est en retard, voilà. On a en fait, euh, on est en retard euh, et on en est réduit ici en fait. Alors euh, la pauvreté d'une certaine façon. On nous a empêché de nous élever. Pour moi c'est ça. Bon, donc là par contre on n'en saura pas plus. Là le jeu me dit simplement que c'était notre destin et on n'a pas on n'a pas pu y accéder. Pardon y accéder. Voilà. Bon là je n'en saurai pas plus de ce qui nous attend après. <rire> peu, je peux pas tout vous révéler non plus. Hein, c'est pas possible. Il faut regarder un peu quand même. Bon, alors le, eux, ils vont être punis. Alors, j'ai quand même essayé de voir, hein, peut-être une petite carte, qu'est-ce qui va leur arriver au mauvais, là. Ouais, non, bon, bah ben, non, on ne saura pas. C'est, euh, bon, c'est, euh, peut-être qu'on saura après, mais en tout cas, pour l'instant, on ne saura pas. C'est dans les livres, euh, voilà, euh, bon. Non, il ne veut pas me répondre. OK. Bon, alors, nous, nous, donc, il faut qu'on se mette à l'abri. OK. Bah, ben, écoutez, je vous ai déjà donné pas mal d'informations, hein. On faut qu'on se mette à l'abri. Il va y avoir du nettoyage. Ceux-là, ils vont dégager. Ils vont repartir dans les étoiles. Euh, nous, on va passer dans une autre, une autre dimension. On l'a vu ici. Hein, ce qui nous avait été empêché. On avait été empêché de le faire déjà dans le, dans le passé. Voilà. On nous avait réduit en fait à rien, à la pauvreté. Euh, voilà. On nous avait vraiment tout enlevé en fait. Hein. Même nos rêves, ils étaient par terre, vous voyez ça, c'est les rêves, un peu. On n'a pas pu réaliser nos rêves. Et ça va se faire. Alors, il faut, faut pas que j'en dise de trop. faut pas que je tire trop de cartes. Parce qu'après, je sens que ça va être interdit pour moi de trop en révéler. Est-ce qu'on peut avoir un conseil, quand même Alors, oui, d'accord. On va se mettre à l'abri, d'accord. Mais est-ce qu'on peut avoir un conseil pour nous aider euh, à mieux vivre cette période-là qui risque d'être déstabilisée énormément de personnes alors, la, la, être lumineux, oui, bon, ça, c'est le, le, le fait de se relier à des choses lumineuses, d'une part, et aussi le fait de rester à l'intérieur de soi avec des, des sources de lumière, notamment des bougies. Ça, c'est important, d'allumer de la lumière et d'être soi-même une lumière. Enfin, bon, je ne peux pas mieux vous dire. Hein. Donc, continuons à nous soutenir entre nous dans la bienveillance, dans la gentillesse, vraiment dans la solidarité. Hein. Ça, c'est un mot qui est vraiment galvaudé. Hein. Franchement. Euh... Mais on nous demande d'être lumineux, d'être éclairé. Voilà. Ici, le jeu nous demande aussi de profiter quand même des plaisirs de la vie. Hein, de continuer à faire ce qu'on a envie de faire. Hein. <rire> c'est un peu la gourmandise. Alors moi, comme je suis gourmande, cette carte-là, je l'aime bien. Mais en fait, de profiter vraiment de, des plaisirs de la vie. Voilà, de continuer à vivre. Euh, de pas se limiter, de de trouver tout ce qui est tout ce qui est bien, tout ce est tout ce qu'on aime, tout ce qui est, tout ce qui nous fait plaisir, faut continuer. Et alors regardez la belle carte que je sors, les anges. Voilà de, de de continuer à à se relier à nos à notre côté spirituel. On est tous des anges à l'intérieur de nous. Et puis ils sont là, ils veillent sur nous. Bon, donc faut vraiment pas avoir peur. Hein. Franchement, non, non. Par contre, je vous assure, le plus important dans ce jeu. C'est ça. N'acceptez pas ça. C'est la mort de votre âme. Et ils vont essayer, d'une façon ou d'une autre. Moi, je dis, c'est plutôt à l'intérieur de nous. Mais ils peuvent très bien essayer par le biais de l'air ou de l'eau pour nous faire avaler cette saleté. Euh, je ne sais pas exactement. Peut-être qu'on peut essayer d'en savoir un peu plus. Parce que là, il y a, cette carte-là, je la ressens. Ils vont essayer par tous les moyens. Pourquoi Alors, vous allez, ben pourquoi est-ce qu'ils font ça Pourquoi est-ce qu'ils nous, nous empêchent de nous élever ben, Tout simplement pour nous asservir. Tout simplement. Hein. C'est le transhumanisme. On devrait y en aider des robots. Donc, un euh, robot, il n'a pas d'âme. Euh, donc, si on n'a pas d'âme, eh ben, on peut faire nous faire faire tout ce qu'on veut. Euh, voilà On peut nous empêcher d'évoluer et de prendre conscience de notre libre-arbitre. Vous voyez, comme tout c'est clair finalement, hein on comprend beaucoup plus de beaucoup plus de choses. Bon, donc on va refaire encore une carte ici, parce que euh, là, ça, ça m'inquiète. Hein. Moi, ça me fout la trouille, ce truc-là. Parce qu'ils nous mettent ça dans l'eau, euh, bof, bof, hein, pour y échapper. Euh. Alors, quel est le conseil pour échapper à ça, justement Toujours la chandelle. Donc, c'est pareil, toujours les questions de, de luminosité, de clairvoyance, de se relier. Euh, oui, à la, à la, pour moi, à la connaissance, à la connaissance lumineuse. Bon, ça veut dire, en fait, que si euh, on a des informations, et c'est vrai qu'il y a plein, plein de personnes sur Internet, et franchement, super, hein, euh, qui, justement, alors, moi aussi, j'essaie, j'essaie, mais enfin, bon, il y a des personnes qui sont beaucoup plus lumineuses que moi, heureusement, qui sont très, très connectées. Eh bien, si on est vraiment en relation avec la spiritualité, avec le divin, avec la lumière, eh ben on sera protégé. Donc, quelque part, on sera averti. Je crois que c'est ça. Est-ce que, est -ce que tu peux me, me, me confirmer qu'on arrivera à échapper à ça Parce que ça, ce serait terrible. Hein. Ouais, il va y avoir autre chose avant. Vous voyez, il y, a, il y a des petites flammes. Donc, quelque part, pour moi, ça veut dire que ça sera détruit, ça. Ça sera détruit. Ils n'y arriveront pas. Bon. D'ailleurs, on va refaire un petit tour du côté des reptiliens. On va demander, euh, qu'est-ce qu va, être, qu va être leur prochain, peut-être leur prochain euh, coup euh, d'échec, si vous voulez. Voilà. Je n'arrive plus à trouver le mot. Leur prochaine attaque. Voilà. Hein, comme ça, on saura. Alors, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire, justement, pour, euh, pour nous faire passer ça Sachant que ça, ça n'arrivera pas. Hein. Mais bon, au moins, on saura. Alors, quelle va être leur prochaine attaque contre nous Alors, le je jeu me dit que de toute façon, il ne faut pas que je m'inquiète parce qu'ils vont être balayés. Ils vont faire des bêtises. Ah, d'accord. Donc, en fait, ce qu'ils vont essayer de faire... Euh, attendez, j'avais un truc en tête. Ouais, c'est ça. Bon. C'est ça, c'est ça. En fait, j'ai compris ce que c'est. C'est... Euh, en, fait, en fait, ils ont déjà voulu... Mais ils ont fait des bêtises. Ils ont fait des bêtises. Comment est-ce qu'ils ont fait des bêtises ben, Avec la fameuse potion. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, et là, il y a le balai qui, <rire> qui, qui regarde, qui se dit « Flûte, là, je nettoie. Euh, » On s'est aperçu qu'en fait, euh, ce qu'ils voulaient nous, nous, nous mettre dans le corps, si vous voulez, ça ne marchait pas. Enfin, il y avait des effets très nocifs. Et c'est là où ils ont fait une erreur. Ils ont mal, mal fait leur coup, si vous voulez. Hein et donc là, alors nous, on va devoir nettoyer d'une part, c'est-à-dire qu'on va devoir certainement aider les personnes qui vont mal, il y a de ça. Et puis, euh, de toute façon, nous, on s'est aperçu de, de, de ce qui s'est passé. Mais il va falloir qu'on nettoie, en fait. Et voilà, donc, et puis peut-être eux, ils vont essayer de nettoyer leurs bêtises, mais ils ne vont pas y arriver, quoi. Vous voyez, le saut, il déborde. Hein. Donc là, il y a eu vraiment des grosses bêtises qui ont été faites. Et, mais ils vont quand même continuer ici. Vous avez les petites abeilles. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire ce que c'est. Donc, c'est bien leur prochaine attaque. Hein. Elle est là. D'accord. On va aller remettre encore une carte, si vous voulez. En tout cas, si vous voulez, ils sont trahis parce qu'ils ont fait ça de façon grossière. Hein, bon, malheureusement, il y a quand même une grande partie de la population qui, qui a suivi le discours. Bon, bref mais il y a aussi une partie euh, qui qui s'est dit non mais ça va quoi c'est du n'importe quoi euh, c'est pas propre ce qu'ils ont fait si vous voulez c'est vraiment des dégâts c'est des bêtises alors ouais bah ça c'est nos politiciens hein. je vous dis hein, ils vont, ils vont réessayer bon Ok, bon, je vais m'arrêter là, parce que je vous ai dit encore plein, plein de choses. On sait vraiment ce qui nous attend maintenant. On va être attaqué, mais on va devoir résister. Et de toute façon, les autres, ils vont dégager. Après, je ne peux pas trop vous en dire, parce que je ne veux pas non plus donner trop d'informations, quand même, vers, ça, on ne sait jamais. Mais de toute façon, c'est médical. Même s'ils m'écoutent, ils ne pourront pas échapper à leur sort, ils pourront essayer tout ce qu'ils veulent. Euh, ils ont perdu. Ils ont perdu. Mais nous, il faut qu'on se protège, parce qu'il ne faut pas qu'on perde notre âme. Euh, ceux qui ont lutté jusqu'ici... Il va falloir qu'on continue à lutter. Et les autres qui, malheureusement, se font fait avoir, hein, bah oui, je dis, tel, tel quel. Eh bien, euh, alors tiens, on va faire une petite carte pour eux. De quelle façon est-ce qu'on va pouvoir les aider Parce que ça aussi, hein, c'est un autre problème. De quelle façon est-ce qu'on va pouvoir aider les personnes qui, malheureusement, ont pris le truc, là Alors, il y a le pan. Alors, ça, pour l'instant, ça m'aide pas. Ah si, je sais ce que c'est, c'est le chakra. Ah, ça y est. Je suis en train de penser, il fait la roue. Et là, j'ai les, <rire> et là, j'ai dit, ça y est, tout de suite, la roue, la roue, les chakras, ça tourne. C'est ça. Bon, j'ai compris, c'est ça. Je me suis dit, mais c'est quoi ce pan Mais en fait, c'est ça. C'est refaire tourner les chakras. Bon, mais j'ai pas de carte de chakra dans ce jeu-là. Bon. Donc, en fait, il va falloir qu'ils fassent, qu'ils aillent nettoyer, faire nettoyer leur ch les chakras. Donc, déjà, faire le travail énergétique. Hein, donc, donc, il y en a certains qui ont pris, euh, première, deuxième, machin, euh, voire troisième. bah allez-y, hein, foncez, hein, Parce que ça, déjà, ça devrait aider. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte pour eux? faut les remettre en ordre, il faut les faire retourner. Et aller chercher aussi euh, des connaissances. Des connaissances dans les livres pour vous aider. Donc, euh, peut-être des choses scientifiques. Ouais, c'est toujours le côté spirituel, en fait. Le côté divin, il hein. n'y a que comme ça. Hein. Voilà, bon. Bon, donc, c'est en route tout ça. Le, le temps, je ne peux pas vous le donner. C'est impossible. Mais pour moi, on est dedans, quoi. On est dedans parce que... Euh, ça va être au moment... Au partir du moment où ils vont réessayer, en fait, j'ai l'impression. Hein. Là, c'est ce que je voulais expliquer. Hein. Ils vont réessayer de, de nous mettre du poison à l'intérieur de nous, de nous perdre la connexion à notre âme. C'est là. C'est là où ça va se passer. Donc, c'est bientôt. Hein. Parce que s'ils reviennent à l'attaque dans les prochains mois, euh, ce que je pense. C'est qu'on est vraiment vraiment dans la dernière ligne droite voilà alors petite carte pour finir pour nous quand même les artisans de lumière je si peux avoir une carte de conseil pour nous pour traverser au mieux cette période Oups. voilà quel conseil est ce que je pourrais avoir pour vous tous et vous toutes qui me regardez Alors, la grâce divine et la loi de l'efficacité. Alors, vous regardez dans mon livre ce que ça veut dire. Je ne vais pas tout vous lire parce qu'il euh, y a plusieurs pages, mais je vais vous lire le principal. Voilà. Alors, il est temps que vous marchiez sur le chemin de la grâce divine avec confiance, simplicité et acceptation. Vous n'avez pas besoin de chercher à ce que les choses arrivent. Vous pouvez agir sans attachement, avec grâce et croire que tout ce qui doit arriver arrivera. Bah ben écoutez, c'est pas mal quand même. Hein. Tout ce qui doit arriver arrivera. Abandonnez vos luttes maintenant, en permettant à la vie de vous servir dans l'amour et l'indulgence. C'est la façon la plus efficace d'utiliser votre énergie et ce qui mènera au meilleur résultat. Alors c'est comme laisser une vague vous transporter jusqu'au rivage, plutôt que de couvrir toute la distance à la nage, par les biais de vos seuls efforts ou même contre le courant, ce qui rendrait le périple encore plus dur. C'est comme planter une graine à la bonne saison, de façon que la nature l'aide à s'épanouir au printemps, plutôt que de la planter au cœur de l'hiver, quand cela demande beaucoup d'efforts pour la maintenir en vie, quand encore on y arrive. C'est l'intelligence de la loi de l'efficacité et de la grâce divine en action. Voilà. Donc, en fait, il faut laisser faire les choses. J'étais en train de lire le reste. Mais ça veut dire, en fait, aussi que... Euh, euh, alors, plus vous aurez envie d'aller de l'avant, plus votre, mais votre intuition vous conseillera de ne rien en faire. Parfois, vous voudrez éviter d'affronter un problème. Et pourtant, vous saurez au fond de vous-même que c'est le moment de faire un pas en avant et de briller avec audace malgré la peur que vous ressentez. Bon, bah écoutez, les amis, c'est ça. Hein C'est-à-dire qu'on va nous mettre la pression, on va nous faire peur. Et il faudra, faudra vraiment résister. Là, je vous appelle vraiment, vraiment, vraiment à bien, bien écouter ce message. Résistez. N'acceptez pas le chantage qui risque de nous tomber dessus. Résistons, résistez. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, les choses, les choses suivront leur cours. Mais nous, il ne faut pas qu'on perde notre âme. Voilà. Encore une vidéo qui fait 45 minutes. Décidément, je n'arrive pas à faire court. J'espère, ceci dit, quand même que j'ai apporté certaines réponses à vos questions. Personnellement, moi, j'ai quand même les idées plus claires. Donc, on reste confiant. Donc, faites vos provisions de bougies, etc. Euh, voilà, Restez à l'intérieur quand ça arrivera. Et puis, c'est comme ça qu'on pourra passer ici, de l'autre côté. Donc Et c'est ça qu'il faut garder. Hein. C'est que là, on va passer à la 5D. Et ça sera naturellement. Mais à condition d'avoir notre arme. Sinon, bah, euh, on fera transporter, à mon avis, autre part pour nous reconnecter à notre âme. Je pense que c'est ça. Voilà. Bon, ben, bah, je vous fais la bise et puis euh, ah, bah, à bientôt pour, euh, bien sûr, une prochaine vidéo. Au revoir.